Cette séquence, je vais revenir sur des éléments essentiels concernant la programmation objet. Cette séquence elle est motivée par le fait que, euh, au bout de plusieurs années où ce cours est construit dans cet état-là, nous avons observé que euh, vous savez écrire du code linéaire, vous connaissez la syntaxe Java, mais vous ne savez pas répartir proprement ce code linéaire au sein des classes. Et je vais vous expliquer pourquoi. En particulier, un des problèmes qu'on a observé, c'est que vous ne savez pas mettre les méthodes au bon endroit. Alors, bon endroit, ça veut dire là où elles devraient être. Et en fait, ça se traduit par le fait qu'au bout du compte, vous ne respectez pas le modèle objet. La conséquence, euh, alors, je vais la projeter sur la programmation séquentielle, c'est que vous avez un code qui est à peu près I2, enfin, qui crève les yeux quand on le lit, euh, et c'est plus grave, qui est peu maintenant. Est que on ne peut pas imaginer que vous gériez un vrai projet informatique avec du code écrit de la sorte, parce que à terme, ça sera ingérable. Et en programmation concurrente, euh, ça rend les choses à peu près inexécutables, parce qu'en programmation concurrente, euh, contrairement à la programmation séquentielle où on a un fil d'exécution qui va passer euh, d'objet en objet, euh, au gré des appels de méthodes, eh bien, en programmation concurrente, vous allez avoir des fils d'exécution distincts qui vont exécuter des, du code provenant d'objets, de classes, distinctes. Donc, en gros, sur la programmation concurrente, ça devient inexécutable, Donc, ça ne marche pas. Alors, l'objectif de cette séquence, c'est de proposer quelques règles type D'ailleurs, ce sont aussi des règles qui vous sont conseillées dans l'UE de programmation objet avancée, donc on est tout à fait raccord avec les collègues de ce côté-là. Et ces règles types vont vous aider à respecter le modèle objet et donc pour la partie concurrente, et eh bien à partir d'un bon pied. Alors je vais la faire à la mère de Maître Yoga. La première règle, c'est. Les accesseurs dans la même classe que les attributs qui sont définis, tu mettras. Alors il y a quand même de bonnes raisons pour ça. Euh, les accesseurs, vous savez, ce sont les méthodes. On appelle ça les setters et les getters. Les setters, c'est les méthodes qui vont changer la valeur des attributs. Les getters, c'est ceux qui vont permettre de récupérer la valeur courante de l'attribut. Donc, qui permettent d'accéder aux données de la classe. Et on est sur cette notion d'encapsulation. En fait, euh, on va le faire en deux temps. En fait, mais l'idée, c'est de ne pas accéder directement au contexte de la classe. Je vais vous donner un exemple. L'exemple, il est ici extrêmement caricatural, mais ça correspond bien à des situations qu'on a trouvées euh, en regardant votre code euh, en TP. Donc, j'ai ici une première classe, la classe C1, dans laquelle je définis un attribut, mon attribut, de type, entier oh, ici, puis il y a peut-être d'autres méthodes, ce n'est pas très, très important. Et dans la classe C2, j'ai un attribut de la classe C2 qui est de type C1 et je vais, depuis la classe C2, proposer d'accéder à l'attribut de la classe C1, mais qui, en fait, va simplement me faire un return de ce truc-là. Donc, quelque part, j'accède directement à la variable ici de l'attribut qui est caché. Donc, on peut, dire que, on peut penser que ça, c'est l'accesseur de l'attribut de C2, mais en fait, il se trouve que l'attribut de C2 est en type C1, j'accède indirectement à euh, cet attribut là. Alors ça c'est atroce, donc c'est vraiment moche, c'est pas du tout du code qui nous fait plaisir, et ce qu'on préférerait que vous écriviez c'est ceci. Et vous voyez la grosse différence, c'est que ici j'ai la récupération de mon attribut parce qu'en en fait ici vous voyez que le get mon attribut, mon attribut n'est pas un attribut de c2, c'est un attribut de c1 donc dans ces deux si j'utilise toujours C1 dans ces deux je devrais avoir un getAt et un setAt, mais pas un get mon attribut le get mon attribut il référence cet attribut là et par conséquent pas cet attribut là d'accord donc ça veut dire que les accesseurs de mon attribut devraient toujours se trouver dans la classe où j'ai défini, euh, l'attribut, mon attribut. Alors, ce qui est très, très important, si vous voulez, c'est, en plus, pour faciliter la lecture, euh, de respecter les conventions de nommage. En général, le getter, c'est get, le nom de l'attribut, et le setter, c'est set, le nom de Je réalise d'ailleurs ici que euh, j'ai raté mon coup. J'ai dû faire un copier-coller parce que, ici, le m devrait avoir un m minuscule, puisque c'est effectivement euh, pas un nom de classe. Voilà. Mais c'est pas suffisant, c'est-à-dire associé à la règle 1, il y a la règle 2. Et la règle 2, je l'exprime comme suit, les attributs, autant que possible, tu protégeras. En fait, euh, cette idée d'encapsulation, ça veut dire la classe va protéger un certain nombre de valeurs qui vont définir le contexte de la classe, mais cette notion d'encapsulation n'est absolument pas garantie. C'est-à-dire que c'est n'est pas parce que j'ai mis l'accesseur, si j'ai laissé l'attribut en public, que je suis forcé de passer par l'accesseur et ça veut dire que dans l'écriture que j'ai définie dans mon exemple dans la planche précédente eh bien je peux soit utiliser l'accesseur soit directement accéder à mon attribut et ça c'est pas très très beau et en particulier ça pose des problèmes d'évolutivité du code, c'est plus facile de faire évoluer le code parce que si vous changez le type de mon attribut, par exemple, c'est plus un min, c'est un tableau ou c'est autre chose, eh bien, vous pouvez toujours adapter les accesseurs de manière à ce que qu il y ait les accesseurs qui rendent la valeur à l'ancienne manière et les accesseurs qui rendent la valeur à la nouvelle manière. Et ce qui est d'autant plus important là-dedans, c'est que le compilateur ou l'interpréteur, selon le langage et sur la manière dont vous exécutez votre code, eh bien, va vous indiquer que vous faites des choses qui ne sont pas possibles. On va regarder ça à travers un exemple. Alors ça, c'est la forme euh, attendue par la règle 1. Et en fait, tout simplement, on va ajouter ici ce petit private. Et l'objectif de ce petit private, c'est tout simplement de protéger mon attribut contre un accès à l'extérieur. C'est-à-dire que je peux toujours, si j'ai une variable x de type C1, faire x.get mon attribut point x.7. Ou attribut de une valeur, mais je ne peux plus faire x.mon attribut, parce que j'ai rendu cet attribut protégé contre les accès directs. Le compilateur va me le dire à chaque fois que je ferai une erreur, typiquement un utilisateur qui n'a pas écrit la classe C1 mais qui s'en sert, et eh bien contre les erreurs qu'il pourrait faire malgré lui. Alors, une remarque importante, euh, en fonction des langages de programmation, vous n'avez plus simplement du private. Vous avez également du protected. Alors, protected est plus usité, semble-t-il, en Java. Il tombe en désuétude, mais dans d'autres langages, comme C++, il existe. Protected veut dire que l'accès est réservé aux classes qui héritent de la classe courante, par exemple. Vous avez en Swift, le langage d'Apple, également d'autres notions comme File, Private, etc. En gros, vous avez toute une série de mécanismes dans tous les langages-objets qui existent qui permettent de régler assez finement la visibilité de vos attributs. Alors, le conseil, j'appelle ça conseil, mais c'est un conseil très, très autoritaire, c'est de toujours... Déclarer vos attributs en private. Vous ne vous posez pas la question. Ça doit être le réflexe par défaut. Et si vous utilisez un autre type de visibilité, vous devez vous poser la question d'accorder la visibilité à un attribut à l'extérieur de la classe plutôt que de la protéger. Protéger, c'est toujours la valeur par défaut. Alors, il y a une troisième règle qui est importante à la localisation d'une méthode dans une classe, tu réfléchiras. Alors, pour l'instant, on a vu les getters et les setters, c'est assez facile, mais il y a d'autres méthodes dans une classe qui ne sont ni des getters ni des setters. Mais en général, ce qu'elles ont en commun, ces méthodes, c'est qu'elles vont modifier l'état d'une classe. Et donc, elles sont intrinsèquement liées à la classe dont elles modifient l'état. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas imaginer que j'ai... Une méthode dans une classe C1 qui va modifier l'état d'une classe C2. Alors, ça peut être possible, on va venir là-dessus après, si la classe C1 dans son contexte a des occurrences de la classe C2. Mais dans ce cas-là, ça se passe de manière indirecte. Je ne vais pas passer par la classe C2 pour modifier... Euh l'état de la classe C1. Si je vais passer par la classe C1, qui a une méthode qui me permet de modifier l'état en fonction de ce que je fais dans la méthode. Par exemple, trier un tableau, si le tableau est une classe, ben, la fonction tri sera associée à la classe tableau, et peut-être qu'il y a des choses qui sont à faire euh, qui justifient, par exemple, euh, d'accéder euh, au contexte de la classe, par exemple, des éléments qui sont inclus dans le tableau. Donc tout ça pour vous dire que vous devez réfléchir à ça, hein, toujours vous poser cette question, hein, et si une méthode modifie des éléments qui ne sont pas dans la classe où elle se situe, se poser la question de savoir s'il y a une délégation, c'est la règle 4 qui va arriver, ou de savoir si vous mettez bien la méthode dans la bonne classe. Dernière règle, la règle 4, à la hiérarchisation des classes, tu réfléchiras. Alors, il faut savoir que pendant longtemps, on a travaillé avec des langages qui étaient langages qui n'étaient pas des langages objets, des langages procéduraux, par exemple, l'exemple du C est classique, et que les applications, on avait tendance à avoir des structurations en couches. C'est-à-dire qu'il reste des choses célèbres, comme par exemple, en réseau, les couches ISO, c'était une vision très structurée qui a l'avantage de donner une architecture où les fonctions peuvent être associées à une couche dans un certain nombre de systèmes d'exploitation, à une époque, je ne sais pas si ça a évolué maintenant, mais on avait aussi cette vision où en plus dans les couches qu'on pouvait attribuer des niveaux de fonction, des niveaux de droits. Okay. Euh, le problème de cette structuration en couches, c'est que quand on fait des maintenances, en général, une fonction euh, dans une couche, elle euh, dialogue avec la couche au-dessus la couche au-dessous, point barre. Et puis très vite, ça peut devenir compliqué euh, et donc au bout d'un moment, bah, c'est un petit peu comme des couches géologiques. Euh, il eh ben, euh, y a des tremblements, euh, la couche 3 peut communiquer avec la couche 2, on fait des euh, courts-circuits entre les couches, ça devient très très vite euh, difficile. Et en fait, l'avantage euh, du paradigme objet, c'est qu'il permet une structuration de votre application sous forme d'un graphe acyclique. Vous avez une structure, vous avez structuré votre programme en classes, et les classes se référencent. Euh, par exemple, euh, je reprends mon exemple de la classe tableau. Hein. Vous avez une classe tableau. Puis si je fais, par exemple, une classe tableau de matrice, eh bien, la classe tableau va gérer la partie tableau, mais le contenu, ça va être des matrices. Bon, on va dire que on va oublier l'aspect le, avec les templates ou les génériques, mais c'est un petit peu cette idée-là, si vous voulez, c'est que rien ne vous empêche que le contexte d'une classe soit composé d'éléments qui ne sont pas des éléments atomiques de type integer, caractère, chaîne, etc., etc., mais soit eux-mêmes des éléments euh, complets. Alors, ça, c'est des choses qui devaient être dites. Pourquoi Parce qu'on a, depuis plusieurs années, observé trop d'erreurs dans ce sens, et euh, bah, vous perdez énormément de temps, du coup, à écrire vos programmes. C'est-à-dire pour ça que vous avez noté que, bien que ce soit une séquence de révision, j'ai rendu cette séquence obligatoire. Enfin, je... enfin, ainsi fortement à aller euh, la regarder. Je vous incite également fortement à mémoriser ces règles, elles vont vous servir toute votre vie. Pour ceux qui font euh, programmation euh, objet avancé, euh, on vous retire des points quand vous ne les respectez pas ces règles-là. D'accord Donc on pourrait avoir envie de le faire, mais on se focalise sur la concurrence, c'est différent. Si vous ne les respectez pas en séquentiel, comme je vous l'ai dit, en général vous avez des bugs assez rapidement. Peut-être pas au début, mais en tout cas, dès que vous rentrez en maintenance, c'est une catastrophe. Et si vous ne les respectez pas, alors faites la programmation concurrente, et eh bien c'est très simple, ça ne fonctionnera pas du tout. Voilà. À bon entendeur salut. Merci beaucoup pour votre attention. A bientôt.